Oh, petite coccinelle, il faut sortir de la tenue là. Hmm tu vas te faire attaquer par les frelons. Allez. Et monte maman. Voilà. C'est beau la nature. Allez, envole-toi. Allez. On va te poser là Salut Dédé, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est encore sur un nid de frelons asiatiques Ça y est la saison est commencée, c'est à fond en fond la caisse euh, Aujourd'hui fait bon Il n'y a pas la chaleur, heureusement donc là on est sur un nid de frelon asiatique qui est au niveau d'un compteur d'eau. Là on relève, euh, là on coupe l'eau en fait, il y a le compteur d'eau. Donc on est dans une, une maison. Donc ils se sont aperçus comment C'est parce qu'ils ont eu une fuite, donc ils ont voulu couper l'eau. Euh, donc ils sont allés voir le compteur directement et surprise, un nid de frelon Donc je vais vous montrer où, où il est à peu près. Alors, Alors vous voyez ce, ce petit arbre, ici en fait dans l'air, là, il y a une plaque qui est à moitié coupée. Et il euh, y a le nid de frelant euh, juste dedans. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller, bien entendu. Et euh, on va aller traiter ça. Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, je vous montre ça. Je vais vous montrer l'arrivée. Il y a là, sort de là à l'épaule, On va attendre un petit peu. Regardez. allez. Mais que ça arrive. Bon, je suis à côté de la route, donc si vous entendez les voitures, hein, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever la plaque. Donc on va réduire un peu. Voilà, je vais le Bon, vous voyez, j'ai essayé de, de traiter le nid Ça reste quand même un endroit très dangereux euh, On lève une plaque Et voilà, c'est foutu Regardez J'ai bien mis beaucoup de poudre parce que l'eau a été découpée l'eau tout à l'heure en urgence pour qu'ils puissent éviter d'avoir la maison inondée. Donc là j'ai mis beaucoup de poudre pour que les frelons s'éliminent le plus rapidement possible et que demain matin le plombier va pouvoir réparer et rallumer l'eau. monde y a quand même. Allez, on va remettre la plaque relaisser l'espace vois... oui, bon, rentrer là au nid dès que je vais partir comme je dis souvent, le nid, on le laisse, on l'enlève pas de suite. La cliente va l'enlever dans 15 jours et elle va désinfecter l'endroit pour éviter que ça revienne. Et éviter aussi le petit trou d'espace au niveau de la plaque. Allez, là, on va s'éloigner pour les laisser tranquilles. On va retourner à la voiture. mes chaussures. Parce que bien entendu, quand on travaille à ras du sol, comme ça, il faut mettre des bottes. Hein. Sinon, sinon, c'est piqûres au niveau des chevilles. Et ça me rappelle un chantier de l'année dernière. Allez regarder dans la, la vitre de la voiture il n'y a pas un frelon qui reste autour de moi allez heureusement qu'il fait bon aujourd'hui bon, vous avez vu ça reste encore un endroit dangereux donc faites attention au va et vient c'est le deuxième de la saison d'un compteur d'eau donc euh, ben, il va falloir faire attention au compteur Ils se mettent de plus en plus bas normal, Des frelons asiatiques allez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne activez la cloche pour avoir les, les informations des vidéos quand elles sortent et moi je vous dis à très bientôt les dd